sur la ressource Tout Apprendre disponible à tous les abonnés du réseau des bibliothèques de Perpignan Méditerranée Métropole. Tout Apprendre est une plateforme d'auto-formation en ligne pour tout public. La plupart des cours en ligne sont sous format vidéo et couvrent de multiples sujets. Vous avez la possibilité d'utiliser la barre de recherche pour cibler un cours en particulier ou de passer par l'utilisation du menu qui regroupe quatre catalogues généraux avec le soutien scolaire, qui comporte des cours du CP à la terminale, le développement personnel avec les cours de bien-être et santé, bureautique, code et permis, langue, multimédia, secourisme, sport et fitness, vie pro avec l'orthographe et la remise à niveau, la programmation et la sécurité et la vie professionnelle, les cours de loisirs avec notamment les arts et loisirs créatifs, le gaming et la musique. Allons découvrir comment lancer un cours. Vous avez toujours rêvé d'apprendre à jouer de la batterie C'est possible Cliquons sur la thématique « Musique », puis sur « Batterie ». Et commençons la batterie, partie 1. Une page de présentation s'ouvre avec le descriptif du cours et une brève présentation du formateur. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Lecture » pour débuter le cours. Parlons à présent de la possibilité d'accéder à vos cours via l'application sur mobile et tablette. Pour cela, je vous invite à cliquer sur votre compte en haut à droite et utiliser les identifiants indiqués pour vous connecter à l'application. Ainsi s'achève cette présentation. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite un bon apprentissage et à bientôt pour découvrir les ressources numériques du réseau de Perpignan, Méditerranée, Métropole.